Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce live coaching, premier live coaching de l'année parce que cette année mythique a décidé de vous accompagner encore plus et encore plus loin dans votre démarche de rencontre amoureuse et j'aurai le plaisir de vous retrouver lors de plusieurs événements en live tout au long de l'année mais je vous en dirai un petit peu plus à la fin de ce live. Alors, je me présente, je m'appelle Elodie Cavalier, je suis coach en amour, fondatrice de Just Better Me et j'accompagne les célibataires dans leur démarche de rencontre amoureuse. Depuis les tout premiers échanges jusqu'à la rencontre et puis après pour la construction de leur relation amoureuse. Donc ce soir, bah, je vais vous accompagner et l'idée, c'est de vous donner encore plus de chances de faire des belles rencontres et la rencontre. Et ce soir, du coup, j'ai décidé qu'on allait démarrer par... Ce qui est fondamental, la base pour pouvoir booster ses chances justement de faire de jolies rencontres, c'est le sujet de la confiance. Alors évidemment, on va parler de la confiance en soi, parce que sans confiance en soi, la rencontre amoureuse est très compliquée, voire même parfois impossible. On va parler aussi de la confiance en l'autre, parce que la confiance en l'autre permet d'être dans l'ouverture nécessaire justement pour que la rencontre et la relation amoureuse soient possibles. Donc, on va aborder ce live en trois chapitres. Tout d'abord, on va vraiment se pencher sur en quoi la confiance est la clé de la rencontre amoureuse euh, et quelles sont les conséquences de ne pas être en confiance euh, dans cette démarche de, de rencontre. Ensuite, on abordera la confiance en soi et puis on terminera évidemment euh, la première partie de ce live avec la confiance en l'autre. Et sans plus attendre, euh, on va passer au premier chapitre, un hein, premier chapitre qui est la confiance, la clé d'une rencontre amoureuse. Alors, je voudrais déjà qu'on pose les bases, parce qu'on ne se rend pas toujours compte à quel point la confiance est vraiment la clé. Et surtout, je dirais qu'on ne se rend pas toujours compte à quel point les conséquences d'un manque de confiance peuvent être euh, importantes dans justement euh, l'avenir de notre vie amoureuse et, et de la rencontre. Parce que le manque de confiance, ça peut justement déboucher au fait qu'il n'y ait pas rencontre. Ça, c'est dans le pire des cas, mais, mais c'est quand même souvent le cas. Alors quand je parle de confiance, attention aussi à trois ingrédients euh, indispensables. Le premier ingrédient, évidemment, et celui-là on pense toujours, euh, c'est la confiance en soi. Mais il n'y a pas que ça euh, pour réussir sa rencontre amoureuse. Il y a aussi euh, la confiance en l'autre, ça c'est important. Et je dirais aussi qu'il y a malgré tout la confiance en l'amour, la confiance dans la vie, la confiance que c'est possible de faire une jolie rencontre en 2021 et que c'est possible de faire une jolie rencontre dans le contexte actuel. Voilà, les passes sont, sont posées et du coup, on va tout de suite faire un sondage. Moi, j'ai bien envie de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Et la question est, est-ce que vous vous êtes déjà dit que votre niveau de confiance, alors que ce soit en vous, en l'autre ou dans l'amour de manière générale, avait eu un impact sur votre vie amoureuse Donc, le petit plus, vous cliquez, vous avez le sondage et, et faites-moi savoir si, euh, si vous reconnaissez si c'est oui ou si c'est non, si c'est un ou si c'est deux. Et en attendant les résultats du sondage, je vous propose qu'on aille vraiment au cœur du sujet. Et le cœur du sujet, c'est de prendre conscience à quel point le manque de confiance a un impact. Alors, le but, c'est absolument pas de vous déprimer. C'est pas de se dire, oh là là, je manque de confiance, donc il y a plein d'impacts négatifs sur ma vie amoureuse, j'y arriverai jamais. Non, le but, c'est vraiment d'être justement dans la prise de conscience, parce que vous savez très bien que quand on a conscience des choses, on est déjà dans un premier pas d'évolution. Il y a vraiment des moyens d'agir dessus. Donc, c'est vraiment ce message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. Alors, balayons les différents impacts. Premier impact, qu'est-ce que ça change Confiance par rapport à non-confiance. Ça change quelque chose de très important qui est votre énergie. Alors, pour schématiser, soit on est dans une énergie qui est attractive, Soit on est plutôt dans une énergie qui est répulsive. Ça veut dire quoi, être en confiance Ça veut dire, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible de faire de jolies rencontres. Je crois que c'est possible de rencontrer l'amour. Je crois que tout ça est possible. Et du coup, quand on est dans cet état d'esprit-là, qu'est-ce que ça change ben, Ça change qu'on transmet cette confiance à l'autre. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est dans « c'est possible ». L'autre, même inconsciemment, va recevoir le fait que c'est possible et du coup, on va être plutôt dans cette énergie attractive. Dans le sens inverse, si justement on est en doute, alors on doute de soi, on doute de, de, de, des possibilités, euh, on est dans une certaine forme d'insécurité. Du coup, on va être dans quelque chose d'un peu plus terne, d'un peu plus fade, d'un peu moins avenant. Bon, vous mettez les adjectifs que, que vous voulez après. Là, qu'est ce qui va se passer eh bien, Évidemment, l'autre va le ressentir et va reculer. OK Donc, c'est vraiment une question énergétique de ce qui émane de nous. Euh, de ce qu'on va créer, et si on hésite, évidemment, en effet miroir, l'autre va hésiter aussi. Est-ce que jusque-là, tout va bien Est-ce que ça vous parle Si ça vous parle, cliquez sur le cœur, euh, comme ça, on sera qu'on peut continuer. Alors, oui, ok. Deuxième, euh, deuxième conséquence, euh, c'est vraiment la question de l'ouverture et de la fermeture. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que la rencontre soit possible, il y a vraiment la notion qu'il faut profondément être en ouverture à l'intérieur de soi. Okay Et quand on manque de confiance, le premier réflexe qu'on a, que ce soit de confiance en nous ou confiance en l'autre d'ailleurs, premier réflexe qu'on a, c'est de fermer. Il y a quelque chose en nous qui se ferme. Okay Souvent pour se protéger. On a peur d'être déçu, on a peur, euh, on a peur de, de, de souffrir. Il y a plein de peurs qui peuvent venir euh, par rapport à ça. Et le problème, c'est que quand on veut se protéger, on se protège aussi de quelque chose d'important qui, qui sont les jolies rencontres. OK Donc, vous voyez bien le cercle vicieux. Je n'ai pas confiance en moi, je ferme quelque chose de moi, donc je me ferme des opportunités, donc je vois bien que je n'ai pas d'opportunités, donc j'ai moins confiance en moi. Donc, l'idée, ça va vraiment être de pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Troisième conséquence, et pas des moindres, c'est qu'avec le manque de confiance, euh, très souvent, on met un masque, c'est-à-dire on ne veut pas vraiment montrer qui on est, on se suradapte, euh, on monte des parties de soi, on surjoue, etc. Et ça, c'est une conséquence qui est vraiment un, un, importante parce qu'on ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre que vous. On ne peut pas tomber amoureux d'un masque. Donc quelque part, le manque de confiance, ça amène aussi à ce qu'on redoute le plus, c'est qu'il n'y ait pas de relation amoureuse, qu'il n'y ait pas d'amour qui se crée, parce que finalement, on n'aura jamais réellement été soi. Est-ce que ça résonne tout ça Si c'est le cas, cliquez. Euh, voilà, Dites-moi si ça vous parle et si, et si vous êtes d'accord avec tout ça. Euh, alors, du coup, euh, est-ce qu'on a les résultats de notre sondage Oui. Alors, la question était est-ce que vous avez déjà dit euh, que votre niveau de confiance en vous ou en l'autre euh, ou en l'amour avait eu un impact sur votre vie amoureuse La réponse je ne suis pas très, très surprise. Et évidemment, oui. Donc, ça veut dire que vous êtes au bon endroit et qu'on va pouvoir poursuivre le live et vous donner tous les conseils possibles pour que, bah, pour que ça ne soit plus le cas à l'avenir, tout simplement. Alors, du coup, on va prendre quelques questions. Première question, euh, les déceptions du passé influent sur notre état d'aujourd'hui, affectent notre état mental et notre motivation. Y a-t-il quelque chose à faire ou attendre de meilleurs jours alors, c'est une super question, parce que parfois, on a tendance à être un peu dans cette, dans cette fatalité, de se dire, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'évertue à, à essayer Ou alors, j'attends, et puis demain, ça sera mieux. Demain est un, un autre jour, comme on dit. Et moi, je comprends bien que le passé nous pèse, que parfois, on a, on a des, des bagages euh, euh, assez lourds à porter, parfois même des traumatismes liés à notre, euh, notre vie amoureuse passée. Pour autant, moi, j'ai vraiment envie de vous faire passer le message qu'on a le choix. On a le choix soit d'avancer, de regarder l'avenir, finalement, en étant plutôt tourné vers le passé, c'est-à-dire, est-ce que j'emporte mes bagages Soit on choisit autre chose, et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. On choisit de se dire que l'avenir sera différent. Euh, on choisit de sortir du cercle vicieux euh, et de faire en sorte qu'on agisse. Et du coup, ma réponse à ta question, euh, c'est évidemment, on ne reste pas là sans rien faire, on n'attend pas qu'il y ait de meilleurs jours. Parce que si on est dans une posture très attentiste, très fataliste finalement, il bah, n'y a pas de meilleurs jours qui, qui, qui viendra. Euh, et du coup, bah, malheureusement, l'avenir ressemblera au passé. Alors, qu'est-ce que j'entends par « non, on ne reste pas là comme ça à attendre et on agit ». Agir, c'est pas que faire, faire, faire. Agir, c'est déjà tout simplement agir sur son état d'esprit. C'est vraiment ce qu'on va faire ce soir. Ça, c'est vraiment la, la première chose, l'état d'esprit de « oui, c'est possible de rencontrer amour, même c'est possible d'être heureux, même si j'ai galéré, si galéré jusqu'à présent. Okay » Ok Quoi faire d'autre Agir, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi bah, s'inscrire à, à, à une appli de rencontre. Et si vous êtes là ce soir, c'est que, que vous êtes déjà dans, dans, dans ça. Et puis agir aussi, c'est agir sur la suite… Euh, du processus, euh, comment je me présente, comment j'interagis, etc. Quelque part, c'est une forme de remise en question aussi, mais une saine remise en question pour que tu puisses euh, justement ne pas attendre et faire en sorte de prendre ton destin en main. Alors, si, je pense que c'est une question qui pouvait parler à, à beaucoup de gens, du coup, et dites-moi si ça vous parle. Euh, cliquez sur le cœur si c'est le, si le cas. Alors, deuxième question. Comment faire confiance par Internet Alors... Oui, ça, c'est une question que j'entends très, très souvent. Et quelque part, euh, souvent, on me le dit même pas sous forme de question. C'est-à-dire que souvent, on me dit non, non, mais de toute façon, c'est mort sur Internet. Jamais j'aurai confiance. c'est pas possible. Et alors, moi, je vais avoir une réponse alors, très, très bienveillante, mais très directe pour toi qui a posé cette question. Pour moi, ça, c'est un peu une excuse. C'est un peu une excuse, justement, pour ne pas s'ouvrir à la rencontre amoureuse. Alors, évidemment, souvent, c'est inconscient. Hein, on est très sincère quand, quand on me dit ça. Euh, et pour autant, c'est une excuse parce que très souvent, même si on a très envie de la rencontre, la rencontre, ça fait souvent peur. Et du coup, on se dit bon, bon Internet, non, je ne vais pas vraiment m'ouvrir. Je ne vais pas vraiment m'investir, etc. Parce que je ne peux pas avoir confiance. Moi, je n'y crois pas à ça. Moi, je n'y crois pas parce que pour moi, il n'y a aucune différence entre je suis dans la rencontre euh, sur une appli et je suis dans la rencontre dans un bar ou dans la rue. Je veux dire, on n'a pas plus ou moins raison de faire confiance à un inconnu dans la rue ou une inconnue que sur une appli. C'est pour ça que moi, ça me perturbe toujours un petit peu. Je me dis, mais pourquoi on parle toujours de vraie vie euh, ou euh, de, de virtuel Parce que pour moi, une appli, c'est la vraie vie. Il y a bien des vrais gens. Si toi, tu es là, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui te ressemblent sur l'appli. Alors évidemment, il y a de tout, mais il y a de tout comme quand on se promène dans la rue. Donc, euh, donc vraiment, je crois qu'il faut ne pas commencer à être dans cette méfiance-là et être plutôt dans quelque chose de très ouvert. Ça ne change rien, c'est juste un moyen moderne extrêmement euh, pratique, euh, où il y a beaucoup de monde et ça permet d'avoir des chances de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais l'habitude de rencontrer. Et puis, dans ces temps de, de confinement ou de Covid, je crois qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on a de rencontrer, justement, et d'être en interaction avec euh, d'autres célibataires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Dites-moi avec les, les cœurs, si c'est le cas. Euh, dernière question avant qu'on passe à la suite euh, « J'ai du mal à m'ouvrir à des personnes que je ne connais pas. Des astuces ?» Alors euh, comme on l'a vu précédemment je crois qu'il ne faudrait plus que la question ça soit « Je m'ouvre ou je m'ouvre pas ?» parce que je vais être encore une fois euh, extrêmement claire. Sans ouverture il n'y a pas de rencontre possible. Il n'y a pas d'amour possible. Donc c'est mort dans l'œuf euh, si tu veux. Moi, je crois que plutôt que c'est une question euh, et ça serait mon conseil, du coup. <rire> je ne sais pas si c'est une astuce, mais c'est en tout cas mon conseil. Euh, c'est une question plutôt de à quel rythme j'ouvre Une question de progressivité, euh, de progressivité, d'ouverture à quelque part sa sphère intime. On y va pas à pas, sans se mettre la pression. Au rythme où on ressent les choses et on se sent bien et en confiance et on s'ouvre de plus en plus. OK euh, L'idée de progressivité, c'est aussi l'idée d'avoir du bon sens. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire après, vous allez liker si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, vraiment, euh, s'ouvrir à un inconnu en tchatant, euh, en lui disant quelles sont nos envies dans la vie, euh, qu'est-ce qu'on a envie de vivre comme relation, euh, ce qu'on aime, nos passions, etc. etc. Je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas s'ouvrir à ça. -à je vois pas ce qu'il y aurait comme risque ou comme danger à le faire. cest à qu au pire, quoi Au pire, on a dit ce qu'on aimait dans la vie et vers quoi on voulait aller. Et au pire, euh, on ne se parle plus. Bah, ce n'est pas grave. Il y aura un inconnu qui ne nous a jamais rencontré, qui saura où on veut aller dans la vie. Moi, ça me paraît pas très grave. Euh, pour le coup, la question... Euh, elle, est, elle est plutôt, encore une fois, de bon sens. Ça, on peut le faire vraiment et c'est ça le, le principe de la rencontre. Euh, c'est de découvrir l'autre et de s'ouvrir justement à qui on est. En revanche, aller chez un ou une inconnue euh, pour la première date, pour la première rencontre, moi, je pense que ça, c'est beaucoup plus risqué. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que bien souvent, je vois des personnes qui se ferment et qui ont énormément de mal à s'ouvrir euh, du coup de dire qui elles sont et, et ce qu'elles aiment et ce qu'elles veulent dans la vie et qui pour autant vont faire un premier date chez un ou une inconnue. Okay Donc je crois qu'il faut revenir à de la progressivité, à du bon sens et tout se passera bien. Alors, est-ce que cette première partie est claire Du coup, je vais la rendre encore plus claire, je vais vous faire un petit récap sur les points euh, principaux du coup à retenir. Premier point, le manque de confi confiance en soi ça ne donne pas confiance. Ça, on l'a vu. C'est évident que si on doute, l'autre en face de nous doute aussi. Le deuxième point, c'est de ne pas confondre prudence ou méfiance. Sinon, qu'est-ce qui se passe On referme. Et le troisième point, euh, c'est qu'on ne peut toucher le cœur de l'autre que pour qui on est. Donc, si on montre pas, si on n'ouvre pas, si on se dit non, je pas confiance dans l'autre, donc je ne vais pas lui dire qui je suis, bah, on ne s'en sort pas. OK alors si tout ça est clair, du coup on va passer au chapitre 2, c'est comment booster sa confiance en soi pour se donner les meilleures chances de rencontrer l'amour